Yo les gens, il y a un décalage de son avec mon casque et il y a un bruit de fond en arrière-plan, mais c'est pas grave, car aujourd'hui, on se retrouve sur Okami. Bah voilà, allez, on y va. Donc, la dernière fois. Merde Attends, tu sais quoi, on va redémarrer le jeu, ça sera plus rapide. Il y a moi, j'ai qu'un drift qui m'a fait mettre une nouvelle partie là-haut, oh, tu vas te calmer, toi. Oh, il y a un, hein. Il veut la bagarre, c'est pour ça. Bah, mais je comprends rien ton japonais, là. Allez, capcom. Allez, donc, euh, on était là-bas. Attends, c'est quoi, et touche déjà Bah, je me rappelle plus. Ah, oui, il fait nuit Exactement ouais, ouais ouais, ouais. Il fait nuit ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de méchants attention Donc la dernière fois... Euh, Qu'est que, que, que, que... Quoi Il y avait des tapis volants On est dans le monde d'Aladdin les amis Ah bah c'est l'arbre qui est indiqué sur notre carte C'est censé être un endroit de repos pour les voyageurs Un endroit de repos juste à côté du... De... Vas-y fous toi de ma gueule Le, le village il est à deux cm d'ici et tu... Tu... Après on a pris un portail magique je crois donc bon... Es, je te pardonne c'est bon... Mais on dirait qu'il est sur le point de s'écrouler sans déconner Cet endroit est maudit Cet endroit où le, est en... endroit où le mal s'est est... Est ancré, où les loïques Hein oh. sont tout simplement appelés des zones maudites. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi important. Le mal a corrompu la nature de cet endroit, même cet arbre. Quel genre de créature a le pouvoir de faire ça Adieu Je suis Jésus, frère Cet arbre est un avatar de Sakuya. Il protège la nature de cet endroit. Oh mon Dieu Peut-être la nature retrouvera sa beauté si nous la revivons Mais comment faire mmh. Que pouvons-nous faire Ah Me fait attaquer Il y avait des tapis volants C'est quoi ça Ils ont fait du spawn kill là, ça compte pas Oh Oh, tu veux te battre Oh Arrête de te protéger avec ta guitare là Oh Kid Veda Oh Et voilà, il est mort. Je me fais agresser par des tapis volants D'accord, donc j'ai compris. Les tapis volants c'est les Pokémon. Donc ouais, donc j'ai dit, la dernière fois, on a réglé le problème au village de Kamiki. Euh.. Eh hey oh, je me fais agresser par des tapis, là Arrêtez, bordel de merde Oh Vous voulez vous battre, c'est ça Moi, je sais me battre, hein Hop là, hop là Hop là Et arrête qui me vais avec ta guitare de merde, là Hop là La technique du spamage de manette, ça marche toujours Donc, euh, bref, euh, apparemment, il y a un problème là-bas. Mais quoi Oh, tu veux te battre Oula C'est pas bon, ça On dirait une zone maudite. mais... La malédiction est bien plus puissante, ici Oh faut que j'arrête, il hein, y a des voisins. <rire> N'importe qui serait maudit en un clin d'œil! Je pense que cela pourrait même te priver de tes pouvoirs! Ah ouais, c'est chaud quand même, hein. Encore une statue? Ils ont tous été changés en pierre? Il y a une terrible malédiction à l'œuvre ici. Et donc tous ces gens et nettoyant cet endroit du mal, sans déconner. J'avais pas compris que c'était ce qu'il fallait faire. Ah bah il y a une maison, on va aller à la maison. Oh, je me fais agresser! Non mais oh, tu veux te battre, toi! Et je l'ai fait dans le dos là, qu'est-ce que tu me dis que ça marche pas? Oh là là là là C'est quoi ce jeu, sérieux Vous avez obtenu globe spirituel. C'est sympa. Symbole de la croyance des hommes. Restaure un peu d'énergie solaire. D'accord. Maison de l'homme sans nom. Une lignée de gens habite ici. Protégeons la vallée des Ana... Des, des c'est euh, ça. Qu'est-ce qu'il mange du riz, lui L'homme sans nom. Nanaganja, que s'est-il passé mon frère Attends, faut que je lui fasse un bon accent. Nanaganja, qu'est-ce qui s'est passé mon frère J'étais en train de couper du bois et de communier avec la nature quand j'ai entendu un grondement venant du lac. Un tremblement de terre, a pris un vent puissant en surgit de nulle part. Lorsque je retrouvais mes esprits, c'était la pagaille partout mon frère. J'ai vu quelqu'un courir du lac vers le village de Kameke. J'espère qu'il va bien et que ma mère nature le protégera. Dawada, mon frère des forêts, tu connais cette cave C'est rentré dans un endroit appelé la vallée de Anasakai. Il se trouve une belle fontaine, mais elle est hantée par les yokai. Il y a au fond une boule de cristal qui fait croître les plantes. N'importe quel amateur d'herbe voudrait mettre le lama dessus. Wow, de quel genre d'herbe tu parles, mon frère oh. Ça veut dire, je vous sous un os si précipité il n'y a pas longtemps. Ah bah, c'est pas étonnant. Hein c'est bizarre, normalement, il évite plutôt les monstres Et il préfère du bon saké à l'herbe. qu'il qu en soit, c'est un endroit où je... Sois plus dans, mon frère. D'accord. Rien d'intéressant. Ah, tu parles de ça, là Est-ce que c'est là-bas qu'il faut aller Ah bah, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. La vallée des Anasaki. Ça va être sympa. Et un coffre. Un coffre comme dans cette douille. J'ai défoncé le coffre. Amulette <rire> du voyageur. Protège les voyageurs du danger. Augmente la divinité d'un niveau. Ah bah, c'est sympa, ça. Allez, j'arrête pas de tomber dans l'eau, à Mais pourquoi ils arrêtent la musique Vous êtes bien, moi Oh ben voilà, c'est parfait. Tout s'est très bien passé. Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'ils font Hein On s'est débarrassé de l'Ekai, alors pourquoi les Camille n'ont pas retrouvé leur pouvoir La malédiction doit être vraiment puissante sur cette terres. Il faut trouver un moyen de supprimer cette atmosphère putride. Et hey, regarde, cet arbre, il bouge. Mama, sois prudent. Oh, ouais, tu ouais, veux te battre T'as vu ça, il nous a balancé un fruit. Bah non, j'ai pas vu, dit, il était hors champ, qu'est-ce que tu crois Mais j'ai bien vu qu'il m'a balancé un truc. Allez, Ama, fini de rigoler. Frappe le fruit pour lui renvoyer. Ah, d'accord. Dessine un trait net et droit pour renvoyer le fruit. C'est compris Oh, je suis obligé. Eh hey, merde, je me suis trompé de bouton. Ah, je me fais attaquer de partout. Et voilà. Regarde, l'arbre est sonné. Allez, Zou, ne traînons pas là, Profitons-en pour passer. Attends, c'est juste pour ça que tu m'as dit de... Mais je m'en fiche, moi j'avais pas besoin de... Dit de faire des trucs, mais ça sert à rien. Donc bon, écoute. J'ai fait pas, hein Pas besoin Qu'est-ce qu'il y a ici Ouais j'ai vu, ouais. <rire> Quoi Bon, si tu veux. Mais... Tu vas arrêter avec tes cinématiques, oui. Attention les singes. On va avoir le verre de terre. C'est un gros verre de terre, ça. D'accord, ouais, absolument. Oh, j'étais pas au courant, là, il a laissé du cheat, ça. Utilisez un code de tri, je suis sûr. Vous obtenez le glo globe divin. Symbole de croyance des hommes, restaure un soleil d'énergie. C'est bien, ça. C'est nice. Bon, t'es où, mon gros T'es là Ah mais c'est un boss. Je sais pas, il a une barre de vie, c'est un boss. J'ai <rires> éclaté ton boss hein. au sol. Et voilà, il est mort. Bon, bah c'était facile. Qu'est-ce qu'il fout là lui Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu fais là Encore toi, sac à puce, partout les diables. Que fais-tu ici Ah, la niche. Je t'ai déjà dit que je ne cherchais pas de disciples. La vallée des Anaseki n'est pas une place pour un cabot comme toi. C'est ici que se trouve mon camp d'entraînement secret. C'est parfait pour se cache... Euh... Je veux dire euh, s'entraîner. Allez, Oust, fiche-moi le camp. Ouais, allez, moi je me tire. J'ai pas envie de l'aider. Il y avait un autre chemin derrière. Qu'est-ce que c'est on regarde un peu cette gigantesque peinture murale. Il paraît qu'une sphère de cristal qui a le pouvoir de faire grandir les arbres est conservée ici. Si on se base sur cette fresque, on peut penser que c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'étrange. Tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose à cette peinture Allez, je vais te le faire, moi, ton soleil. Incroyable. Ah, oh, il y a un tremblement de terre. Vite, fuyez Oh là là, qu'est-ce que c'était que ça C'était de l'eau c'est de la merde Partout les camis Que s'est-il passé Bah, peu importe. Maintenant, je peux tranquillement me cacher. Euh, je veux dire, m'entraîner. Allez, on va s'entraîner avec lui les amis. C'est de l'eau en chocolat. C'est du chocolat marin. Allez, mais qu'est-ce que tu me fais toi C'est pas haut Ah si voilà, fallait prendre sur le côté, comme Mario. Eh bien oui. Je vous rappelle que c'est Mario Fury. Quel endroit bizarre Serait-ce le terrain d'entraînement secret dont parlait Susano. Tiens, d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé le papy Allez, on va voir l'arbre mojo C'est quoi ce petit bout de chou Étrange, ce bourgeon a le même odeur que la sœur Sakuya Ama tu crois tout pouvoir résoudre avec un coup de boule Oui Tiens, une flaque d'eau Oui, moi je te parie qu'il faut remettre de l'eau Hop là, on fait je sais pas quoi, et ça marchera. Ça a pas marché. Je vois, c'est pour ça qu'il y a un hôtel. On devait vénérer le soleil qui rayonnait sur la vallée. Bah je vais le faire, ton soleil. Puisqu'apparemment, je sers qu'à ça. Et d'où, il a pas marché. Voilà. Donc je sers qu'à ça, hein, tu sais, je, je... Je fais des ronds, et voilà, ça marche. Hum, t'as pas l'impression qu'il va se passer quelque chose ah bah tiens donc. Je suis sûr qu'il y a un secret caché dans cette pièce. Ah bah tiens, j'avais pas remarqué. Tu m'as saoulé hein, écoute, je me tire. Hein, ah, attends une seconde boule de poil. Il y a encore un tas d'endroits à explorer par ici. De plus, Suzano a disparu. Ouais mais on... il est pas très très important lui. Ah j'avais pas vu, il y a une grotte ici. Ah bah voilà, il y a, a le truc qu'on recherche. Ah non, c'est une sauvegarde. Bah voilà. Oh, oh, quoi, encore Toi, espèce de démon. Comment t'es-tu introduit ici Démon Tu as du croire de venir me défier dans ma salle d'entraînement privée. Maintenant, tu vas goûter à l'une de mes nouvelles techniques secrètes. Et papy, le démon dont tu parles n'est qu'un ours endormi. Inutile de m'arrêter. Ma labre réclame son lot de sang. Fini les palabres. Voici euh, technique secrète sous anneau. Su. Sous. Ah oui, c'est vrai. Que. Que. Que. Que. Eh, J'ai peur. Je réessaye une technique secrète sous anneau. Non. Sous Et pour finir en beauté. Implosion infinie. Quoi, je vais faire sur lui Il lui a cassé sa bulle quoi mmh. ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha. Ça t'apprendra, bête idiote Tu n'as aucune chance contre ma nouvelle technique ville créature, le grand guerrier Suzano condamne le crime, pas les criminels. D'autres monstres attendent d'être châtiés de main de main. Je m'enfuis très très loin. Cette sphère de cristal est remplie de feuilles. Peut-être était-elle utilisée dans un rituel pour une bonne récolte. Oh là là, on se demande qu'est-ce que c'est, dit donc. Et il n'y avait pas une sphère de représentée sur la fresque. C'est bon, hein, c'est la quatrième fois que tu me la montres, la ta, ta fresque. C'est bon, j'ai compris. Bon ouais, bah, on y va. Hein. La boule magique. Oh, wow, c'est de l'eau magique. Moi je suis trop fort en énigme. Et ouais j'ai fini Zelda Breath of the Wild. Bon j'avoue j'ai été sur internet pour euh, les réponses. Mais c'est pas grave, pas là parce que là j'ai réfléchi tout seul. Et bah ben, il y a des gens qui ont du temps à perdre pour mettre en place tout ça. C'était la sphère de la peinture. Ouais, j je m'en doutais pas. Hein. J'ai loupé mon soleil. Et ouais ce ne serait pas un arbre gardien. Il tout les tri comme les autres arbres. Que... Qui a éteint les lumières Oh mon dieu Ah bah, une autre constellation est apparue Ah, allez, passe-moi le pouvoir, baby. D'accord. Ça ressemble toujours à rien avec une Donc, qui c'est... Oh, c'est un singe Oh, Amaterasu, déesse de la lumière et notre mère à tous, blablabla, bla, bla, bla, bla. accepte ma gratitude pour avoir libéré de mon sommeil. Je t'offre cet humble présent en échange de ta grande bonté. Moi, Sakigami, une des divinités de la flore, je te donne mon pouvoir. Utilise-le à bon escient. Son pouvoir, c'est de fumer de la chicha putain la caméra ça me fait un truc dégueulasse on dirait que j'avance sa tête mais pas du tout C'était ça C'était ça gigami Un... Technique de la floraison peut être refaite Les fleurs en dessinant un cercle sur les arbres morts Peut-être que tu peux aussi faire renaître les arbres gardiens Ouais on va dessiner des fleurs Comme ça tu veux dire C'est éclaté Arrête un peu de faire l'idiot C'est carrément incroyable. Je suis magique. Oh! Et voilà, comment gâcher de la nourriture. Y'a plus de chocolat maintenant. Wow, regarde comme tout a refleuri. Sakuya ne plaisantait pas à propos du pouvoir des arbres gardiens. Voilà à quoi ressemble la vallée de Anasaki. La magie de Sakuya à travers l'arbre gardien a dû dissiper la malédiction des yokai. Même si les camions ont perdu une partie de leur pouvoir, il faut être sacrément costaud. Et ouais, la Sakura, elle est super force. Pour terrasser un arbre gardien si grand, même si tu as la incarnation de Shiranui, on risque de se frotter à plus fort que nous. Et hey, Yama, tu as pensé que l'arbre... Ta gueule Bon bah voilà, voilà. Y a un arbre. C'est incroyable hein. Ah il y a une zone de combat. Quoi Il y a encore l'autre là Allez. Hop là. Oh là là, il m'envoie du bazooka lui Ah, il s'est envolé en deux. Toi, tu montes tes fesses et eh bah ben, je te botte le cul. Voilà, il y a des fleurs. Quand il y a un sanglier, d'accord, bon, Alors, pourquoi pas, écoute. Alors, apparemment, je suis Dieu aussi, je peux faire apparaître la vie. Bah, celui arbre tout pourri ne veut pas abandonner. J'ai une idée, écoute-moi bien. Et si tu lui faisais pousser des fleurs Attention Ah Trop bien, il nous donne de la bouffe. Quoi Qu'est-ce que c'est ça Les études bouddhiques et toutes poussiéreuses. C'est la preuve qu'elle protège les voyageurs depuis des lustres. Intéressant. Qu'est-ce hein que c'est -ce que ça Hé, hey, Ama, attends un peu. C'est quoi ce carré d'herbe tout lugubre Utilise le pouvoir de la floraison pour arranger ça. Barbouille comme tu veux avec ton pinceau la floraison fera le reste. Ah, c'est bon, ça marche. Il y a un parchemin magique. C'est le. C'est le rouleau du guerrier dragon Oh mon dieu Voici. Le manuscrit du dragon, il est à toi. Regarde, il y avait un manuscrit caché. Ama, ah, on dirait un guide du voyageur. Waouh, ça va nous, nous montrer euh, la position de l'office du tourisme. Trop bien. C'est de la merde. Ouais, et eh ben c'est un truc que je ne vais jamais lire. Attends, je vais voir mon arbre de compétence. Est-ce que je peux augmenter des trucs J'ai combien J'ai 76. Estomac mystique. Peut ressusciter Amaterasu. L'argent pour les courses, non Allez, on va prendre un estomac mystique. On va économiser. Hein Eh oui, qu'est-ce qu'il y a là Oh là là là, tu veux te battre ah d'accord. En fait, il y avait rien de ce côté. Un pot Ils sont revenus, eux. Bon, oh bah ils sont revenus, apparemment. Et voilà. Nous sommes trop puissants, que vous de l'eau. Un coffre C'est un coffre. En fait, c'était une énigme pour Zelta. Ils sont mignons, les petits singes. Quoi, ça bouffe du poisson, ça Eh oui, ça bouffe du poisson. T'as vu, comme je suis trop fort en animologie ce mot n'existe pas. Si. Ouah, wow, un autre creuset des trous. Vas-y, fout de ma gueule. Des précieuses informations écrites par un mystérien artisan errant. D'accord. Et voilà, une nouvelle technique dans la poche. Amma, écoute-moi bien. Avant que l'on se précipite et que l'on fasse n'importe quoi, j'ai un conseil à te donner. Écoute bien pour une fois. Non. Ah, le bûcheron. Bizarre, la rivière a l'air plus propre. Sans déconner. J'ai vu passer sous il y a un instant. C'est quand même pas lui qui aurait nettoyé la rivière. Non, impossible. Alors, c'est lui ton arbre gardien, là Et hop là Bon bah. Ben. Voilà, on a l'air d'avoir gagné complètement disparu. Les arbres, les animaux, le parfum des fleurs, tout est de retour. Voilà ce que j'appelle une intervention divine. Je suis sûr que si tu continues à nettoyer l'endroit de la sorte, les camis de la nature te prêteront main forte. Eh, mais c'est... C'est l'arbre de Sakuya, non Elle se sent mieux parce que tu as ravivé l'arbre gardien. On pourrait lui rendre visite un peu plus tard. Ouais, ouais, ouais, si tu veux. Pour le moment, on a d'autres choses à faire. Et si Ici, on explorait un peu plus les plaines de Shinsu. Ça fait 100 ans que tu nous as quittés pour un long sommeil, hein Une petite promenade dans les champs te fera le plus grand bien tenez éviter les combats. Non ah mais si j'évite les combats, je me grade de pas, donc on s'en fiche. Donc, euh, qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà Ah oui, je suis réfugié sous cet arbre parce que j'ai entendu un bruit terrifiant. Comme le grognement d'un monstre. C'est destin qui a mené ici. Je vais installer mon magasin ici. Si on t'envoie faire des courses, cherche un. viens me voir. Ah, au fait, je ne sais pas si tu vas comprendre, mais j'ai une faveur à te demander. Avec ton frère, tu feras l'affaire. Si tu déniches de belles assiettes ou de beaux bols, ce serait dommage de les laisser. Amène-les-moi plutôt. Et si tu trouves des trésors intéressants, je te les achèterai. Ah, c'est Thierry Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas hmm C'est quoi cette vieille porte Elle a l'air louche. Pire que ça, elle est infestée par le mal. Mais bon, tu es un dieu. Et moi, il saoule l'intrépide. Alors, Rama, qu'est-ce qu'on fait On passe à travers Évidemment. nous n'avons point peur. Oh. Ah mais il était déjà mort en fait D'accord j'ai pas compris D'accord bon bah écoute Parfait Ces portes sont des passages vers le monde des yokai J'ai entendu parler de ces portails On les appelle les portes du démon Ces monstres ont du culot de venir nous infester ici Allons leur botter les fesses à D'accord et là bas c'est la suite de l'aventure je suppose Ouais bah on, on continuera ça la semaine prochaine Non parce que la semaine prochaine on fera sûrement un autre truc Donc euh, on continuera ça plus tard Oui c'est la fin de la vidéo Donc euh, tu connais la musique hein, si vous l'avez apprécié Pouce bleu, partage, abonnement Tout ça tout ça Je sais plus il y a d'autres trucs qui me sortent euh, Je sais plus ce que c'est Bien sur mon Discord Voilà c'était ça le truc que je voulais dire Et moi je te dis bah à plus